Et présentation partielle de l'ensemble du matériel, la police saisie, pendant le journée lundi à mardi 25 avril 2023. Gagné 4 fusils d'assaut, 3 pistolets de calibre 9 mm, 35 téléphones portables, plusieurs cartouches de différents calibres, dont 5,56. 7,62 et 12. Il y a plusieurs cartes mémoire, plusieurs chargeurs, radio-publications, tous sous euh, des maisons, plusieurs, et puis plusieurs véhicules. Il y a trois policiers qui président lors de l'opération. opération à Il y a 25 libérations qui faites, dont 10 à Margot, 9 et puis 6, Six villages au-delà, il y trois véhicules qui se saisissent. Au niveau quoi des côtes Il y qui est les Dion et la vie ainsi que qui malheureusement blessé mortellement, et Molot qui malheureusement me mortellement au niveau N'a dit à toute population, encore une fois, la police nationale mobilisée. Et opération n'a pas campé, opération à continuer. Pour ce qui est objectif, non, c'est pour nous permettre population rwandaise capable de souffle capable enfin vaquer librement l'activité. activité. Nous encore une fois solliciter la population pour nous continuer mariage, police, population sans violence. En ont été vigilants, y'ont payé sur l'autre, et été réactifs. Dans le quartier, les nouvelles de visage que nous ne parlons les nouvelles d'activité qui n'ont pas faites ça doit attirer attention à nous, et mettre la police au courant, et si nous avons mauvais éléments qui viennent empêcher nos vivre tranquillement. Population qui s'y blanc, arrêtez maintenant dans commissariat qui est plus proche. Et d'abord tout à la population pour y porter tout ça, rejoindre comme matériel que le bandit est abandonné sous route pendant que nous avons couru. Toujours informer la police, quel que soit le mouvement, encore une fois, qu'a a fait dans le quartier. Parce que nous voyons que la population j'ai assez de bandits, de criminels, de monde qui violent les titres, et en plus jeunes, universitaires, et l'autre chef encore casé victimes, en plus de monde professionnel, victimes de bandit. L'important, pour que nous continuions collaboration collaborer ça avec Ben Achelan, pour ce que toujours dit que il y un partenaire qui est plus important pour nous, Bien qu'en matière de sécurité, il est important pour gagner ensemble des matériels, ensemble de partenaires, mais les populations sont là, est pour nous, partenaire ont partenaires dessus, et nous, encore une fois, comptons sous collaboration. Comme c'est un point de presse spécial, à côté que les journalistes, ouais, ils ensemble des matériels qui sont saisis pendant deux jours que nous sommes ici lundi mardi 25 avril. On a demandé que vous veillez. Entre-temps, nous te fait déjà, nous avons ce que nous avons fait, nous avons présenté nouveau uniforme BLB. Euh, Je dis, c'est nouveau uniforme SWAP, qui c'est le groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti. Et nous gagnons quatre mannequins côté que à travers caméra, à travers et la presse. Population, voire loin, nouveau uniforme, soit. Et d'apprendre deux soifs qui vont côté de nous, pour qu'ils descendent et qu'ils avancent de manière pour que nous puissions expliquer qu'ils sont uniformes. Merci. D'apprendre avec la soit qui, à ma gauche, peut-être avancer. Plus. Pardon? nouveaux nouveau uniforme et équipement, soit groupe d'intervention de la police nationale. Et d'apprendre les trois policiers, soit tout pour faire un petit bac, et puis nous allons présenter nos échantillons. Et Côté que, n'a point casque tactique, c'est soit ça, n'a point gilet tactique, il y a un milieu de fusil d'assaut et couleur uniforme, c'est vert olive qui, avec des olives noires, alors avec des tactées noires. Et la demande des policiers pour que les policiers soient à vous faire pour le pour, le dire, pour être au Soit. Il y a une a de la police nationale qui coume en pile au dernier moment ça malgré les situations difficiles, malgré que l'on connaît au niveau logistique et. Limitation au niveau matériel, mais c'est de policiers qui déterminent, des policiers qui amènent le courage pour qu'ils soient capables de permettre que la population va délibérer l'activité et surtout dans les zones que nous connaissons, à savoir toute la zone, la boule thomas 5, et l'autre zone qui a bah, problème. problème. Ils ont amené encore le courage, ils ont des goûts, C'est une dans l'unité qui est avec l'autre unité dans le travail. Encore une fois, là, on a demandé 4 soit pour que nous mettons au rang de manière pour que nous puissions faire une telle photo de vous. Merci, avec euh, quatre parties, variants, si soit pour la présentation de ça, et d'apprendre pour qu'ils soient capables d'aller normalement et camper dans, ma dans ça. Merci encore. Maintenant, quelques questions, s'il vous plaît. Quelques. C'est votre président. Alors, les situations, et, ça fait Mais pour tout le moment, la première, pour comprendre par rapport à la forme honnête, d'abord, Mais il est que nous avons prendre toute disposition de manière pour que plein est non, il se passe dans l'espace-temps. On voit que il deux véhicules qui étaient endommagés, mais qui étaient du fait Et c'est des policiers qui, dans un salon, zone, nous voyons une zone très difficile et qui baillent vraiment avec. Et des zones, protégées être y a tension, il dire Mais c'est des policiers, encore une fois, qui ont même le courage avec la population qui est encore campée et qui, justement, a toujours à... pas. Momentum, non, mais. Momentum, alors, et est-ce qu'on fait une encore Ça qui explique que la police pas saisi de la population qui est très déterminée pour finir avec la question de pour adresser la situation à la bandit de l'autre côté, dans le Bondi-Presse qui est nous, encore une fois, remercier la population et pour toute détermination et tout signal de l'hôpital par la police nationale et par la société en général pour les décamper et pratiquement que fait dans le quartier pour que l'hôpital n'est pas dans l'hôpital. Nous croyons que c'est un comportement qui mérite pour l'hôpital. Et nous toujours dire qu'à chaque fois que l'hôpital s'ouvre, on bandit, on m'en empêche de vivre il faut que pour que les gens la police. Et ça fait que nous, à nous comprenons la situation, nous comprenons que ça a subi dans les dans les deux familles, que que mari madame et que ça fait conséquence, ça vient sur le plan moral. Et nous comprenons ça, nous comprenons tout, il y a population, et ça fait que nous demandons que peut décoller avec PNH, qui lui-même est déjà sur le terrain et qui lui-même touche les détermination. mais on peut décoller vraiment sans violence. Merci. Jean-Julien Des pour Radio oui. Métropole. Donc on est ça va faire actualité aujourd'hui à votre parole, c'est ça euh, qui passait dans le canapé vert. Mmh. On a expliqué ah. que c'est suite à une alerte sur un véhicule qui était gagné de monde de couleur noire qui paraît bizarre et suite à et la production distribution disposition pour les tests et et puis après nous gagner et monde et... Et... Et qui est en bain nous en santé matériel et dans pile matériel que nous avons c'est à savoir toi et et, et et puis avec le c'est des matière de, de, de joint qui ont en possession et, et côté que tout de suite, et dans la soirée, il y a une situation de tension dans toutes les zones de qui continue justement avec zone de canabé les vines, et crier justement au gens, ont ont ils ont attention et, et, au public là, Et puis, et, et, j'en ai dit, hein, et, au niveau de la police, et mon enseigne de fait tout ça au capable pour que, au Capap, permettre que, de préférence que d'arrêter mon milieu et nous je de la justice mais, vu à sa population subie, à la situation de vit déjà, et à ça que vous dans la soirée, dans une zone qui continue à lui même l'eau, à savoir toujours les zones, euh, um, zone, euh, je crois, débutsis, et, et qui des bonnes réactions pareilles que nous comprenons c'est au moins de colère et ça fait que nous demandons encore une fois à la population hein, pour que et pour que votre préférence étaient la police non pour pour nous là, non, mais pour éviter toute violence bien que nous comprenons colère et la population en hein, à ensemble ça actes je suis devant Dieu. De des questions bien la dernière question s'il vous plaît. pour la comme nous t'étons des chauffeurs au Bistar, est-ce que les chauffeurs au Bistar sont la police Qu'est-ce qu'il y a des informations Et puis Zamsa, est-ce qu'ils appartiennent avec la police Est-ce qu'il y a une identité Zamsa Autre Zamsa, est-ce qu'il y a une Est-ce qu'il y a un ami qui appartient avec la police Est-ce qu'il y a une identité Zamsa Justement, vu a pour balistique, justement pour qu'on ait exactement et types de à l'eau, bon, bien que nous avons marqué au de, euh, de euh, balistiques ben, scientifique justement, pour travailler sur l'eau, mais les quatre fusils d'assaut c'est ça que nous saisissons hier, dans la zone de qui, côté que Bandilo, est possession de l'eau, et nous la police qui est très présente et qui est disposée pour entamer le bataillon, et avec, bien sûr, la population et puis avec l'ensemble de ça que nous, nous saisissons pendant deux jours, lundi, mardi 25 avril 2023. Est-ce que chauffeur là ici nous doit ça? Et bien encore au niveau commissariat, au niveau des sécurations, et on a quitté le temps pour que les sérieux, pour que vous soyez capables d'enquêter plus, puis au joue plus de Merci. Et voilà. C'est là que nous à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier, abonnez-vous avec la chaîne. Là, c'est votre fait ça et activez la cloche de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que nous postez sur le chaîne. Et pas de la vidéo pour toujours recommander vidéo vidéo. Merci, à croisé dans la prochaine vidéo. Ciao